Salut tout le monde, c'est Aujourd'hui, on se passe pour faire un, une nouvelle vidéo sur bah du coup un jeu que j'attendais depuis pas aussi longtemps qu'Another Time, mais en tout cas, j'attendais depuis pas mal de temps. Il s'appelle Project Star. Donc, c'est tout simplement un jeu qui a l'air vraiment pas mal. Genre, il y a beaucoup de gens qui ont été hype autour de ce jeu, et donc, on va le découvrir tous ensemble. Voilà. Et puis, bah, tout simplement, on va aller sur le jeu. Voilà, boum. Du coup, ça, c'est le jeu. Déjà, il a l'air plutôt stylé. Genre, l'écran d'accueil, ça va, tranquille. Tout est clean, j'ai envie de dire. J'ai joué au jeu en fait. J'ai appuyé sur New Game pour ensuite créer un private server parce que tu peux pas créer un private server en fait sans avoir déjà joué. <rire> du coup, voilà. Bah, du coup, les private server 400 Robux comme je peux le voir. Ok, ok. Bon, bah, c'est pas mal. Genre, ça coûte pas, on va dire, 1000 Robux, 800 Robux, 600 Robux. Ça coûte 400 Robux. C'est vraiment pas mal pour le coup. Et puis, New Game, c'est parti, j'ai envie de dire. <rire> oh, Speedwagon, c'est la fondation. Speedwagon, on est un entraînement. Ah oui, d'accord. Du coup, je vous l'ai pas dit, mais c'est un jeu en fait RPG Jojo's Bizarre Adventure. En vrai, j'aime bien le jeu RPG, j'aime bien le jeu Jojo, -jo, donc euh, je pense que ça va me plaire en vrai. <rire> ok, donc qu'est-ce qu'il nous dit Ok, d'accord, il ne peut rien me dire, il est occupé apparemment. Hey, j'ai entendu que le captain est en charge d'un programme d'entraînement super difficile. J'espère que je pourrai le manage. Ok, lui. Waouh cette place est très grande. Ok. Et Speedwagon Driver. D'après ce que j'ai entendu, le Captain est en train d'attendre pour toi sur l'autre côté de ce hangar. Tu devrais te dépêcher. Ok, wow, on va se dépêcher, les gars. J'ai envie de dire. Ok, pour courir, il faut appuyer sur Contrôle. Ok, d'accord. Il met du temps à courir, j'ai l'impression. Ah non, on a appuyé deux fois sur Contrôle. Genre, une fois, c'est pour l'animation et la deuxième fois, c'est pour courir. Ok, quand on appuie sur A, ça ne tâche pas. Ok, c'est quand On appuie deux fois sur Z. On tâche. Speedwagon Captain. Captain. Ah bah celui-ci, c'est le capitaine. Oh, tu es parti de ce qui commence. Ok, bienvenue au Speedwagon HQ. Ok, ok, ne te mets pas trop confortable. Ton entraînement commence tout de suite, immédiatement. Je fais pas n'importe quoi ici à la fondation. Tu as un long et painful douleur. C'est un truc comme ça. Voilà. <rire> ok, ok. Bah, je vais beaucoup souffrir dans les prochains mois. Ok, ok, d'accord. Bon, bah, good luck. Merci, j'ai envie de dire. Et puis, c'est parti. Donc, ah, je combattre lui. C'est qui C'est un combat trainer Tom. Ah, c'est un entraîneur de combat. Ah, mais je devais appuyer sur 1. C'est un peu le graphisme de Grand piste Online, hein, j'ai envie de dire. Ok, kick, let's go. Hum, on peut bloquer avec F, du coup. Ouais, Est-ce qu'on peut faire des perfect blocks Ce serait trop cool. Oh, ouais, on peut. Oh, mais c'est trop bien. <rire> nice, c'est du plaisir. Oh, let's go. On a encore perfects blocs. Les gars on est trop fort. Genre il est littéralement en perfect block et il est mob au début. Franchement j'ai envie de dire euh, ça nous annonce du bon. Voilà. <rire> Incroyable, dans toutes mes années en tant que trainer, personne n'a donné à Tom de l'argent comme ça. Ça doit être une expression. <rire> ok, let's go. Oh, il y a quelqu'un qui démarque, Captain. Captain qui dit. Qu'est-ce que c'est Il y a une crise qui est en train de se passer à la Kujo Residence. Ah, c'est où habite Jotaro, je pense Oui, le trainer. Ah, il y a un petit problème. Ah oui, bah, <rire> j'ai un peu déclaqué. Ok, donc, je pense que je vais devoir, euh, bah, du coup, y aller. Genre, euh, aller aider la Kujo... Le truc mûche. <rire> aller aider Jotaro, quoi. Ok, bon. On a terminé de charger, et du coup, on est... Oh, bah, on est sur le jeu, en fait, euh, directement. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Oh bah, comment dire, le tutoriel n'a pas été si long que ça, mais ça nous a pris genre euh, que je vais fallait combattre. <rire> voilà. Teddy est presque en dehors des griffes des scorpions. Est-ce que tu as besoin de plus Tu ferais ça, Teddy serait très content. Ok, donc euh, tu dois buter les scorpions. Buter des quoi wow, Ah ouais. Mais attendez, mais je dois parler à un gars en fait. Speed Dragon Escort. Ah oui, je dois lui parler à lui. Ok, d'accord. Let's go. <rire> D'accord, on a terminé la quête en lui parlant Bah du coup, est-ce que tu es prêt Pour y aller euh, En vrai je sais pas hein, Yes, ouais, voilà Ah c'est un donjon, ah ouais Je pense pas que je suis prêt pour ça, même en easy C'est comme... On va tester, on va tester Ça peut être cool, genre on peut découvrir un nouveau type De donjon, qui sait, voilà <rire> Ok on a trois vies en tout J'ai fait le mode easy, hein, en vrai, Ok d'accord, donc je sais pas pourquoi il a fui Boum boum boum boom. Oh non, aïe aïe ah oui, il faut appuyer deux fois sur Z. Un peu difficile de dash, des hein, deux fois. Ah, lui, c'est le boss Ah so <rire> C'est pas bien de 2-1, les gars. <rire> aïe. Oh non, mais je me trompe à chaque fois avec A, parce que j'ai trop l'habitude d'appuyer sur A, en fait, pour... Euh... Genre pour dash. Oh non, aïe. Trop mal, ah. <rire> il m'a fini. <rire> bon, heureusement qu'on a trois vies. Par contre, si on doit juste les butées, lui, ça peut être cool. Genre en mode plutôt facile. Et puis, chacun, je pense pas qu'il existe hein, dans un danger bizarre nature. Enfin, je suis pas sûr. Bon, en tout cas, on peut pas faire beaucoup de combos hein, avec euh, juste les coups de poing. Genre, il nous faudrait vraiment un stand pour faire euh, de beaux combos, je pense. Ok, let's go. Boom, boom. Ok, ça dégage. On bloque. Boom, boom, boom. Et kick Voilà wow, mon gars. Et boum. Et c'est bon. Oh on a reçu une standarrow Oh nice On a reçu une flèche Ah ça fait plaisir. Du coup on doit juste le buter lui, hein, je pense. Ah non, mais je pense qu'on n'est même pas obligé de le buter en fait. Euh, je pense que là j'ai terminé la quête vu que j'ai buté le boss. boum père bloc blocs, qu'est-ce que tu vas faire <rire> Et c'est bon. Bah il reste plus personne hein, pour le coup. Dungeon complete. Ah bah voilà. Il a terminé le Bah Pour le coup, ça a plaisir, j'ai envie de dire. Il reste encore deux vies, c'était plutôt facile. Bon, en même temps, je sais que ça a l'air difficile, mais je m'attendais pas à ce qu'on puisse réussir, genre euh, sans aucun stand. Ça, c'est cool. <rire> c'est cool, c'est cool. Ok, donc, on va faire... Euh, on peut une guisette, la data. Ah oui, bon, moi, je vais pas faire ça. <rire> en plus, j'ai juste commencé, j'ai envie de dire. Et puis, ça servirait à rien que je quise. Donc, bah du coup, j'ai une stand arrow. Et la stand arrow, comment je fais pour l'utiliser mm -hmm. Est-ce que si j'appuie sur euh, point d'interrogation, si je vais là, ah bah voilà, c'est juste là. Bah, let's go, <rire> ça fait plaisir. Du coup, stand arrow, bah, je pense qu'on peut l'utiliser directement. À part s'il y, y a un système de warfiness. Laissez-moi vérifier, juste. Combat tree, character tree. Je pense que c'est dans caractère tree. Est-ce qu'il y a warfiness Expérience de Factor. Ah ouais, ça coûte beaucoup de skill points. 10 skill points. Ah ouais, moi j'en ai 10 en tout. <rire> Quand même. Mais attendez, c'est quoi ça Expérience de Factor. Ah, ça augmente nos chances de faire des coups critiques. Ah, ok, c'est pour ça que ça coûte beaucoup de points. Et du coup, la défense et tout ça, genre, ça coûte pas forcément autant dès le début. Mérite. Un créa sur un mérite. Le mérite, il sert à quoi <rire> Je voudrais bien savoir à quoi il mérite. Enfin, à quoi il sert, justement, je veux dire. Ok, bon, en fait, je viens d'apprendre qu'il y a une flèche. Ça, c'est la flèche normale qu'on a reçue. Bah, déjà, pour apparaître, ça a 25% de chance. Et et ça multiplie par une fois la chance. Et il y a les Unusual Stand Arrow qui multiplient par 1,5 fois. Et qui ont 10% de chance d'apparaître. Et il y a les gleaming Stand Arrow qui donnent deux fois plus de chance. Et qui ont 5% de chance d'apparaître. Et il y a la Cursed Stand Arrow, Stand Arrow possédé. Qui multiplie par 100 Oh mon dieu Qui multiplie par 100. Bah, ce que vous voir ça. Mais par contre, euh, il ne peut que être obtenu à partir du Darby Item Roll dans la Maison de Dio. C'est un item de rareté tier 5. Ah ouais ah oui quand même, alors euh, ça doit être méga méga <rire> méga méga méga, enfin méga méga dur même à voir j'ai envie de dire. Ok, bah, bah vous savez quoi? On va tout simplement. Si j'ai une arrow, hein, voilà. Puis on va mettre un peu de points dans la vitalité, je pense, pour l'instant. Vas-y, les gars, on va mettre dans la vitalité un peu. Boum. Euh, ça, c'est quoi? Rigen. Bah, Rigen aussi, pourquoi pas. Allez, boum. On va mettre en moins un point dedans. Pour l'instant, je sais pas trop dans quoi mettre le point. Du coup, euh, tranquille, vous inquiétez pas, les gars. <rire> voilà. Donc, on va mettre un peu dans défense aussi. Bon, défense et vitalité, c'est à un peu près la même chose. Mais défense, genre, ça réduit les dégâts. Du coup, bon, on va faire euh, agilité, vas-y. Comme ça, on va courir euh, plus rapidement. Ou bien même, on pourra attaquer peut-être même plus vite. Je sais pas. Ok, donc. Vous savez comment on va utiliser là-haut Et ben bah, let's go pour... Euh, tenter d'avoir euh... un bon stand Oh L'animation Autre style Et j'ai reçu J'ai reçu un pistolet D'accord, bon C'est à combien de pourcentage de chance ça C'est 20% <rire> Ah d'accord, Bon. <rire> Je pense que c'est normal, j'ai utilisé une seule Stand d'arro genre, euh, tranquille. Mais bon, du coup, j'ai oublié comment il s'appelait, c'est le gars du Cowboy, là. Enfin, c'est le Stand du Cowboy, je veux dire. C'est un voilà. C'est le nom du Stand, et en vrai, je sais pas s'il est bien sur ce jeu ou s'il est pas bien. Bon, on verra ça, hein, j'ai envie de dire. Et puis, bah, on va aller buter des scorpions, hein. <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ok, les scorpions sont assez loin, mais pas méga loin non plus. Bon, <rire> let's go, on va porter la gars. Kagebuchi de no Je sais pas ça. Ok bon, on est arrivé à l'endroit, j'arrive pas à trouver de scorpion, c'est bizarre, limite euh, je pense que je te camouflé <rire> Donc ça, ils sont... Ah bah voilà, ils viennent d'apparaître en fait, il y en avait juste pas qui était apparu Ah ouais d'accord, ouais, bah vous savez quoi, on va sortir notre Glock, même si c'est pas un Glock, allez let's go Et... Ah oui, euh, ah oui, ah mais je peux tirer si vite Attends, mais c'est trop pété, genre... Oh mon dieu, <rire> limite tu peux juste run, et c'est bon en fait, genre t'as juste un run voilà, tu cours euh, comme ça, voilà, euh, comme un petit Billy, tu vois. Et boum, euh, sont. <rire> Attends, tu trop puté Pour 20% de chance, quand même. Genre, t'as vraiment, genre, beaucoup de chance de le recevoir. Et en plus de ça, il est très puissant. Mais <rire> c'est incroyable. Ok, donc, bah, en fait, bah du coup, je suis retourné à l'endroit et il était où, le gars L'autre, il avait l'air plus en PLS, donc, euh, ouais, non, c'est pas lui. Mais attendez, il était là, pourtant. Ah si, c'est lui. Il a dit que Teddy est content. Ah bah let's go, ah non il a pas changé de visage Mais c'est bizarre, genre j'avais l'impression qu'il était content pour... <rire> Bon bah en tout cas, Teddy est content Ah mais Teddy c'était lui ou C'était pas lui Teddy Parce que là je me demande Ah bah c'est lui Teddy en fait, bon bah Teddy est content les gars Oh, Silver Chariot Bon, en tout cas, je veux dire, nous on a Un stand, bah du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre Un stand tree, voilà, du coup on peut rajouter des points à le stand Ok let's go Donc on va prendre ça et Ah ah oui, ça coûte cher, hein, comme euh, skill point, combat roll. Ok, ça c'est pour euh, faire, euh... pour glisser, on va dire, voilà. Bullet bridge. J'hésite en bullet bridge et ricochet bullet. Ouais, vous savez quoi, on va faire un ricochet de bullets, je pense, pour l'instant. Allez, let's go. On a fait ricochet de bullets. Et on va faire la quête du gars vert, là-bas. Que, bah, du coup, il est vert. Et du coup, ça veut dire que c'est facile. Et let's go. Il y a des bandits qu'on doit puter, si j'ai pas compris. Ah, j'ai même pas à ce niveau pour une quête verte. Ah oui. Genre, euh, ah oui, quand même. <rire> bon, bah, c'est gentil. Cactus juice. Du jus de cactus. Je vais trouvé du jus de quête ca... Mon oh, dieu, c'est quoi ça What C'est où le jus de cascus le jus de cactus, il est pas très loin en vrai. Ouais, pas de seconde, on va y aller. Hein. Ah En fait, c'était par terre. Je devais juste récolter des bouteilles par terre. Oui, d'accord. Et c'est là. Et du coup, est-ce que je peux boire ça Non, je peux pas boire ça. Oh, dommage. J'aurais aimé boire ça. Ça aurait été cool. Le jus de cactus c'est bon pour la santé. Bon en vrai, je sais pas du tout hein, mais je savais même pas que ça existait le jus de cactus au passage. Mais bon apparemment ça existe donc euh, voilà bah ça fait plaisir. Yes et on a reçu à peu près la moitié d'un niveau ou un niveau voilà. Bon bah let's go du coup on peut faire cette quête là ça fait plaisir. Hein. Ok monsieur le policier Vous voulez buter des bandits bon bah d'accord pas de problème je vais prendre cette quête. Ok on est arrivé et il y a même un boss ici. Ah oui bon moi je vais pas buter le boss hein, en tout cas. Enfin je suis pas obligé. Voilà. <rire> ok, donc cycle bullet mode. Ok, donc voilà. Et, et du coup. Mais attendez, mais j'avais pas débloqué une autre attaque que ça. Ah, attendez. Ah, je peux faire des ricochets en fait grâce à l'attaque. Ah, ok. Mais il faut vraiment savoir viser, en fait. Si tu veux toucher. Ou bien au pire, euh, genre, tu peux viser sur le sol et du coup ça rebondit sur eux. Ça, c'est cool. Mais je viens de buter le boss en fait. <rire> c'est pour ça qu'il avait autant d'HP. Ok, let's go. Voilà. Il n'y a pas besoin de buter le boss, hein, pour le coup. Ok, le boss, c'est lui. Non, non, non, tu restes ici. Je ne vais pas d'embrouiller avec toi. <rire> tu ne me serres à rien. <rire> ok, ça c'est un coup critique qui a fait 11 dégâts, là, vous avez vu. Ça, c'était un coup critique. Ça, c'est cool. Ok, donc, il y en a un autre qui est juste ici. Bon, on va l'attaquer, hein. Ah, bah, d'accord, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de le buter. Vous savez quoi On va buter le boss, hein, en vrai. Ça peut servir, j'ai envie de dire. Genre en mode... Genre en mode, il quoi. Ah. <rire> Voilà, et donc il nous reste encore combien de bandits Deux bandits encore Pour le second, on peut le faire. Hein. Ok, je vais comprendre en fait comment ça les fait, les ricochets. Les ricoché en fait, ça les fait quand j'active le bullet cycle mode. Et quand je l'active en fait, là c'est là, fait, vous voyez Et quand j'active pas, ça ne fait pas. Genre, bah du coup, j'ai envie de dire, il vaut mieux toujours activer le bullet cycle mode, vu qu'il n'y a même pas de cooldown en plus. Donc, euh, ouais. <rire> bah j'aurais bien buté un bandit à hein, écouter, mais. <rire> Oh, let's go, j'ai réussi. Enfin, j'ai pas terminé la quête, en mode, euh, j'ai pas encore récupéré la récompense. Mais en tout cas, j'ai buté un bandit et du coup, ça m'a donné d'XP. Ça, c'est cool. Donc, attendez, est-ce que je peux mettre des points Ah oh non, je pense pas que j'ai assez de points encore. Bon, on va y aller, hein. Ok, voilà, on appuie sur E, et merci, je l'apprécie. Et on a reçu un niveau. Nice. Oh, wow. Ah oui, c'est aussi un stand de la partie 3, ça. Ok, stylé. <rire> ouais, ouais. Du coup, de tri on y revoit. Et tracker bullets, ce mode. Genre, en fait, si t'as ce mode, tu peux genre tirer sur un mur, ça va genre. Les balles, en fait, elles vont directement aller sur l'ennemi. Genre, c'est un ricochet, mais il y a un aimbot. Voilà quoi. Euh, <rire> ouais, bah, bah c'est ça. Tout simplement. Bon, on va prendre ça après, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Bah, on va tester l'attaque, la barrage euh, truc. Et après, est-ce qu'on peut prendre cette quête ça bien si on pouvait. Oh. Franchement, les stands et tout, les animations sont bien faites. J'aime bien. Ok, I will handle it. J'espère que j'ai les niveaux. Ok, nice. J'ai les niveaux. Je dois buter des espions. Ok, donc. Bah, je suis juste à côté, en plus. Hein euh, <rire> ça fait plaisir. On n'a pas besoin de marcher beaucoup, vous voyez. Ça, ça fait encore plus plaisir. Bon, en fait, c'est la même chose. <rire> ça fait plaisir dans tous les cas. Ok, donc. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en train déjà de buter des bandits. Bon, bah, les gens n'aiment pas les bandits, hein. Apparemment. <rire> <rire> vous allez me dire C'est normal même si ils aiment pas les vendus c'est des bandits <rire> Bah je vais vous dire euh... bah ouais j'avoue Voilà tout simplement Ok bon il y a beaucoup de gens en fait Les privates serveurs ça peut beaucoup servir <rire> pour le coup Si tu veux farm genre seul seul dans ton coin tu vois Ok donc c'était quoi bullet bridge euh. Ouais oh, mais je sais pas viser oh, Ça c'est l'auto aim qui est pété Non en fait c'est l'auto aim qui est un peu pété Parce qu'en fait je vise à un endroit Mais ça va genre viser un peu Oh, bah c'est bizarre ça, tout à coup ça visait, je pense que c'est parce que j'étais proche. Genre en mode, euh, ça a pas visé directement à bizarre, genre, ça a visé un peu autour une du bizarre. Du coup il faut être proche, vous voyez, attendez, regardez. Ah non même pas. Bon bah c'était bizarre. <rire> c'était peut-être un bug, ou ça c'est vraiment moi qui ai éclaté au sol. <rire> Et du coup, ah bah j'ai déjà complété la quête mais bon, vous savez quoi, pour le fun on va buter encore un. Hein. Voilà bah, bah pour le fun, même si but bute des bandits, voilà. Alors, ça fait plaisir. <rire> ça lui fait plaisir. Ouais. En vrai, je sais pas si c'est si utile que ça. Genre, hein, mon stand. J'ai fait 7,5 dégâts, mais est-ce que les autres stands font plus de dégâts ou moins de dégâts J'aimerais bien savoir ça. Et ça, c'est une quête euh, orange. Du coup, ça devrait peut-être me donner plus de trucs. Soit c'est peut-être que je la termine pas tout de suite. Ah, c'est une quête en plusieurs étapes en fait. Ok, let's go. I will get it. No problem. Pour trouver les plans des bandits. J'ai déjà terminé. Je, je lui parler Ok, j'ai terminé. Voilà, bah ça veut dire Hein, ah, voilà. <rire> je connais les plans des bandits par cœur. Et du coup, on doit buter, je veux dire, les captains des bandits élites. <rire> voilà. Ah ouais, les dungeon ça peut vraiment beaucoup servir hein, sur ce jeu, je pense. Parce que déjà que ça donne des arrows, ça vous donne aussi, bah du coup, beaucoup d'XP. Ça vaut le coup. Est-ce que je suis en dehors du village Oui, bon, je suis en dehors du village, mais je peux entrer. Ok, ça veut plaisir. Je pensais qu'il n'y avait pas d'entrée en fait. Et du coup, bah. Pas très cool. Mais par contre, c'est bizarre. J'étais dans la ville, mais je vois okay, aucun boss. Attendez, je vais prendre ces 4 hein, aussi, je pense. Ah. Ok, il va nous payer pour qu'on bute euh, des punks. Euh, pourquoi pas Apparemment, ces punks-là sont pas très gentils. Donc, euh, bon, voilà, c'est la vie. Hein. Oh, il y a un boxeur. Est-ce qu'on peut le buter Oh non, c'est un NPC. Oh non, j'ai voulu le fact. Ok, j'ai trouvé finalement l'endroit. Donc, ça, je sais pas si c'est des élites bandits. Ah, ok, ça, c'est des punks. Bon, ah, du coup, on va les buter. Hein. Écoutez. Ah, mais ils ont beaucoup de vie. C'est des punks sur moi, what? Mais, euh, mais c'est abusé! Mais regarde toute leur vie! Mais un humain normal, ça a pas tant de vie! Tu lui sers euh, 200 balles dans la tête et ne n'a pas! <rire> Genre, c'est pas un vampire non plus que je sache! Pas de deal, le gars, quoi! <rire> ok! Nice! J'ai reçu pas mal d'experts au débutant. Bon, certes, euh, ça prend beaucoup de temps, mais vous beaucoup d'XP, ça c'est cool! Ça fait plaisir! Et let's go, on a buté le dernier. Et, et bah du coup, on doit aller, on reparlera au gars pour lui dire, c'est bon, on leur a buté leur petit cucu. <rire> et voilà. Des fois, je dis des trucs genre en mode, euh, mode tranquille comme ça. Et... <rire> Ouais. Donc, c'était bien lui. Ok, thanks, I appreciate it. Uh, boom, et c'est bon. On les a butés Et on a, du coup, reçu encore un niveau. Donc, bah du coup, um, Stand Tree, on va faire ça. Et Focused, God uh, spread on Bullet Bridge. C'est uh, en gros, en fait, vous voyez quand vous faites le bridge, je vous avais bien dit, genre que ça allait un peu autour. Genre ça, ça va plus faire, genre tout droit, ça focus. Et ça, ça nous permet de mettre un gros coup qui est Focus. ouais Ok, ok. Et puis, bah du coup, Combat Roll. Uh, ouais Combat Roll, on sait. Et ça, Bullet Hell. ça en gros, au lieu de tirer 4 euh, bullettes, en euh, tirer 10, et donc euh, bon, pas mal, hein, j'ai envie de dire, mais bon, ça fait pas beaucoup de dégâts. Les de barrage donc bon, euh, très bullet bah ça, ouais, en gros, quand on clique, bah, en vrai, ouais, mais ça coûte plus de points. Hein. Ah. Enfin, franchement, il y a presque rien à acheter hein, pour l'instant, ouais, pour l'instant, il y a rien à acheter. Et bon, en tout cas, bah, ça sera tout pour ce jeu. En tout cas, pour l'instant, en tout cas, voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de like. En tout cas, <rire> je vais arrêter plier, en tout cas, parce que moi, je vais aller manger mon cas. Sur ce, les gars, les filles, je vais du coup arrêter la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de like si c'est le cas. Vous abonner à la chaîne de notification. Salut, super plaisir. Merci à tous ceux qui le font. Salut, super plaisir. Merci encore à tous ceux qui le font. Voilà. bah Je répète beaucoup les mêmes choses. Mais bon, c'est la vie, j'ai envie de te dire. ouais. Sur ce, ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Et peace.